Déclaration de député. Député de Toronto-Saint-Paul, merci, M. le Président. Selon les Nations unies, la Convention sur les droits de la... des enfants, tous les enfants ont le droit à l'éducation. Malheureusement, ce droit n'est pas donné à tous les enfants. Le sous-financement de ce gouvernement envers les infirmières a fait en sorte que les écoles ont. Une pénurie des infirmières et qui fait en sorte que les enfants qui ont des besoins euh, et qui ont besoin des soutiens de la part d'une infirmière ne peuvent pas aller à l'école en personne. Les soutiens euh, et le programme de soutien euh, ne fonctionnent plus et les enfants en paient le prix. On doit avoir un gouvernement qui est investi dans le recrutement et la rétention des infirmières en s'attaquant euh, à l'épuisement professionnel et au salaire inadéquat pour que ces infirmières puissent appuyer les enfants dans les écoles. Comme une mère, dans ma circonscription, l'a mentionné, qui a un enfant de 4 ans, que tous les enfants avec des besoins spéciaux sont à la maison. Je suis très triste à penser à tous ces enfants qui sont laissés à l'abandon et qui sont laissés pour compte à la maison. Je voudrais rappeler à ce gouvernement que les enfants avec un handicap ou avec un, un retard de développement n'est pas une dépense, mais plutôt un investissement. Et L'éducation est un droit pour tous les enfants, ce qui comprend les enfants aux prises avec un retard de développement. Et il est grand temps que le gouvernement le reconnaisse, déclaration de député, député d'Oxford. Monsieur le Président. Ça fait près d'un mois qu que l'automne a commencé et on voit déjà les changements dans les saisons. Dans ma circonscription, je vois les feuilles changer de couleur. Les agriculteurs sont en train de faire la récolte. Et on s'apprête à préserver tous ces aliments pour l'hiver. et On vient de célébrer l'Action de grâce où on célèbre toutes ces récoltes. Par contre, il y a encore beaucoup d'occasions pour en apprendre plus sur l'agriculture. Et Un exemple, c'est Oxford Fresh. C'est un partenariat entre l'Association de l'agriculture de Oxford et la Fédération de l'agriculture et le tourisme de l'Oxford. Oxford Fresh permet à tous les gens d'en de, apprendre plus concernant l'agriculture. On a plusieurs aliments, ce qui comprend la viande, du poisson, et des légumes, des fruits, des produits laitiers. Et parce qu'Oxford est la capitale des produits laitiers du Canada. Et je suis ravi de pouvoir faire la promotion de tous ces produits des agriculteurs dans ma circonscription. Et lorsque j'ai l'occasion d'aller dans ma circonscription, je peux. Euh, J'ai toutes les occasions pour leur parler, d'en apprendre plus concernant leurs préoccupations. C'est important de continuer de magasiner local pour démontrer notre appui envers tout ce qu'ils font. Merci. Déclaration de député. Député de Kingston et les Îles. Merci. Aujourd'hui, à tous les jours, les personnes âgées entrent en contact avec moi qui ont peur de perdre leur, euh, la vue. Les soins de la vue, c'est essentiel et ça fait une partie intégrante de notre système de santé et qui a une grande incidence sur la qualité de vie des gens. Moi-même, j'ai une un problème de la vue et c'est un optométriste qui a reconnu ce problème et qui m'a offert tous les soins nécessaires pour que je puisse garder ma vue. Les enfants qui n'ont pas accès aux tests de dépistage d'optométrie euh, sont laissés pour compte. Et ce gouvernement refuse de négocier une nouvelle entente avec les optométrices. Les optométrices sont des professionnels de la santé, ce sont des propriétaires de petites entreprises et ils doivent couvrir près de la moitié des coûts d'une visite. Même avec la nouvelle entente, les optométristes recevraient moins que les optométristes en Colombie-Britannique et en Alberta. Et je me répète à maintes reprises. On a présenté des pétitions, on a posé des questions au gouvernement et des déclarations de députés pendant des années. Le problème persiste toujours pour un gouvernement qui aime dire aux Ontariens qu'ils aiment dire oui, mais. Voici ce que je à leur dire. Vous ne pouvez pas dire oui si vous, vous ne vous présentez pas à la table de négociation. Député de Kitchener-Conestoga. Je voudrais reconnaître la semaine de sensibilisation aux problèmes de santé mentale. Il s'agit d'en faire la promotion, alors qu'un million d'Ontariens sont aux prises avec ces problèmes de santé mentale. Comme on l'a dit dès le premier jour, la santé mentale est aussi importante que la santé physique. On devrait avoir autant de soins que pour la santé mentale, que pour la santé physique. On est chanceux d'avoir plusieurs organismes dans la circonscription pour les, les, les problèmes de santé mentale. Je parle beaucoup de l'agriculture, d'être l'épine dorsale de ma circonscription, mais il y a un agriculteur qui travaille 365 jours. Euh, Jour par année et ce dévouement euh, impose un lourd fardeau sur ces agriculteurs. On ne parle pas suffisamment de leur santé mentale pour les agriculteurs, des gens comme Trevor Hurley, qui a été très ouvert concernant les troubles de santé mentale auxquels il a été confronté. J'ai été ravi de me joindre à Trevor et le ministre des Affaires rurales et du logement pour annoncer une augmentation de 365 millions de dollars pour euh, un programme de santé mentale qui offre des soutiens aux agriculteurs pour gérer leur stress. J'espère que tous les députés dans cette Chambre vont faire la promotion de cette très bonne initiative pour leurs commettants pour que ceux qui sont aux prises avec des troubles savent où se tourner. Merci. Député de Beaches East York, la semaine dernière, une école de Beaches East York a été ciblée pour une manifestation de la haine pendant trois jours. Un transphobe notoire était à l'extérieur d'une école primaire pour critiquer des programmes de soutien pour les personnes de la communauté LGBTQ, entre autres les personnes trans. Il a harcelé des membres de la communauté et pris des photos des enfants. Et maintenant, il a pris cette manifestation de haine à Ottawa. Je voudrais remercier les enseignants et toute la communauté d'avoir euh, euh, dit haut et fort qu'ils n'allaient pas euh, tolérer ces euh, événements de haine. On ne tolérait pas aucun geste antisémitique ou de geste de haine envers les personnes noires. Donc, on ne doit pas n'ont plus toléré lorsqu'il s'agit de personnes trans. Nos enfants doivent être dans un environnement sécuritaire et à l'abri de la haine. Ils ont le droit d'aller à l'école dans un environnement sain et sécuritaire. On a un projet de loi qui empêche la vente du cannabis près des écoles et on doit aussi avoir des projets de loi qui interdisent ces manifestations de haine près des écoles et pour la même raison, parce que la santé et le bien-être de nos enfants en dépendent. On doit agir on doit le faire immédiatement. Merci. Déclaration de député, député de Scarborough-Guildwood. Merci cette fin de semaine. Ce fut un grand plaisir pour moi d'aller au Centre Clark des Arts à 191 de Guildwood Parkway, au bord de la rive du lac Ontario. Je voudrais reconnaître les efforts des membres de la communauté qui ont permis à ce que ce, cet établissement soit lancé. C'est un nouvel édifice de trois étages qui permettra de réunir des membres de la communauté et fera la promotion des talents d'ici. On a aussi reconnu, fait une reconnaissance des terres ancestrales et autochtones et il y a aussi l'architecte Charles Hazel, qui a parlé de la construction de cet établissement. C'était anciennement une, un entrepôt avant que, que l'établissement soit rénové. Et maintenant, c'est un très bel établissement pour faire la promotion des arts. Merci au conseiller municipal Mike Hainsley, Paul Hainsley plutôt, et à tous ceux qui ont participé, à tous les membres du personnel des, du conseil municipal, de la communauté de l'association communautaire de Guildwood, les arts de Guildwood, Scarborough-Guildwood, et plusieurs autres, je vous invite tous pour y aller à l'automne pour les clercs et de voir ce très bel établissement. Déclaration de député député de Détobico Lake Shore. Merci Monsieur le Président. C'est toujours un honneur pour moi de prendre la parole concernant euh, les efforts des personnes de ma circonscription et je suis ravi de parler de, de, du Daily Bread Food Bank et de leur campagne de, de dons de, des aliments alors qu'on a passé du temps avec nos membres de la famille durant l'Action de Grâce. Les gens de du Daily Food Break, euh, ont travaillé sans relâche pour s'assurer que tous les gens dans la circonscription avaient accès à des aliments. Ils ont fait la collecte de plusieurs milliers, 459 livres, tonnes d'aliments. Je suis allé à cet événement avec le premier ministre et le député de Scarborough-Rouge Park. Il y avait Natalia Bronstein qui était aussi de cette organisation. On a tous été épatés par tous les efforts des bénévoles qui ont partagé des sourires et qui sont venus en aide aux, à ceux dans le besoin. Et même pas tous les défis liés à la COVID-19 a pu euh, atténuer leurs efforts. On a apporté certaines transitions pour, que, pour éviter les contacts et je suis très ravi de voir cet esprit de, de donner aux prochains déclaration de député et député de London en Centre monsieur le président l'ontario demeure une des dernières provinces qui n'ont pas encore signé une entente avec le gouvernement fédéral pour réduire les frais de garderie à 10 par jour c'est une entente sur laquelle les gens de ma circonscription dépendent des gens dans ma circonscription m'ont dit qu'ils retardent à plus tard leur projet d'avoir des enfants parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer des frais de garderie les gens de London doivent avoir un meilleur plan pour que les gens n'aient pas aussi de, autant de difficultés à boucler les fins de mois. Une personne de ma circonscription a demandé au gouvernement provincial de signer cette entente avec le gouvernement fédéral. Le gouvernement doit s'attaquer aux problèmes de recrutement dans le secteur en améliorant les conditions de travail pour les aides enseignants pour qu'on puisse avoir des places de haute qualité pour les services de garde, de signer cette entente avec le gouvernement fédéral est la première étape dans cette. le premier pas dans cette direction. Maintenant que l'élection fédérale a été conclue, il n'y a aucune raison pourquoi on ne peut pas signer cette entente avec le gouvernement fédéral. On doit écouter les gens dans ma circonscription et d'offrir les soins aux enfants que mes commettants ont besoin. Il est grand temps qu'on ait des soins universels, des services de garde et de services de garde à 10 par jour. Signez l'entente, M. le Premier ministre. Merci. Prochaine Merci. déclaration de député. Député de danville et nord Merci, M. le Président. Euh, C'est un jour pour faire mettre fin à la, des sentiments et des gestes de haine envers les personnes d'origine asiatique. Monsieur le Président, 17 000 immigrants chinois ont dû construire le, la voie ferrée canadienne-pacifique. On a estimé que jusqu'à 4 000 hommes chinois sont décédés pour unir le Canada, mais malheureusement, ces travailleurs courageux ont été assujettis à du racisme et n'ont pas été reconnus pour leurs efforts extraordinaires et en 1923, on a bâti cette, cette voie ferrée et on a imposé cette tâche sur des immigrants chinois et le premier ministre Stephen Harper s'est excusé publiquement en 2006 pour ce, cet événement sombre de notre histoire. Je voudrais vous inviter à aller sur le site Web de, du OAO pour en apprendre plus concernant tous les efforts et les sacrifices des euh, immigrants chinois, notre racisme et les gestes de haine envers les personnes d'origine asiatique font partie de notre histoire et on doit faire mieux à l'avenir. Merci. Merci. -de -de notre gouvernement offre jusqu'à 270 millions de dollars pour des foyers de soins de longue durée pour augmenter les niveaux de dotation de personnel pour offrir plus de soins aux résidents. Euh, maintenant, à Whitby, ça veut dire qu'à Fairview Lodge, va recevoir 75 000 dollars pour plus de personnel et en 2024-2025, le foyer recevra 4 millions de dollars annuellement un investissement additionnel Ridge Lodge va recevoir 242 000 de plus pour augmenter la datation du personnel et d'ici 2024-2025, ils vont recevoir 1,25 million de dollars pour un investissement additionnel et de Lodge Mills. Ils vont recevoir 427 000 de plus par année pour augmenter la dotation du, du personnel. Et d'ici 2024-2025, ils vont recevoir 3 millions de plus pour euh, euh, embaucher plus euh, des, de membres du personnel. Il s'agit d'augmenter la qualité de vie des résidents et d'augmenter les soins qu'ils reçoivent. Ils ne méritent rien de moins. Merci. Cela conclut le temps que nous avions pour les déclarations.